Alors, mes chers élèves, écoutez bien notre histoire de l'épisode de Jérémy Nibelaboum. Alors, on s'est arrêté lorsqu'un abominable, un abominable dragon cracheur de filet s'approche. Un rire énorme secoue tout son corps. Il saisit le filet dans lequel Jérôme et Midinette se sont évanouis. Puis il ressort de la grotte. Il rejoint un autre dragon et lui montre son butin. L'air satisfait. Les deux monstres s'enfoncent dans la forêt. Alors observez bien s'il vous plaît l'image. Voici enfin les parents de Jéromine. Mais que s'est-il passé Ainsi, je vais vous raconter épisode 4 de Jéromine et Patapoum, page 86. Voilà, mes chers élèves, je vais vous raconter un nouvel épisode. L'épisode 4 de Jérôme et Badaboum. Suivez avec moi, s'il vous plaît. L'histoire. Jérôme et Bédaboum. Jérôme. Jérôme. Réveille-toi. Réveille-toi. Jérôme. Réveille-toi. Jérôme ouvre un œil, les deux yeux, la bouche, oui, elle saute au cou d'une ravissante dame brune. La voici, c'est sa mère. Maman, où Où suis-je Et papa, et Midinette, et Badaboom, et cet horrible dragon Cracheur de filets, au secours le dragon, au secours. Calme-toi ma chérie. L'horrible dragon c'était badaboum. L'horrible dragon c'était badaboum. Mais, mais pourquoi nous a-t-il fait prisonnières Il était obligé, répond une grosse voix. Celle de son père. Voici papa de Jérôme. Jérôme se retourne et découvre son papa, caméra en point. Oui, ma petite fille, dit-il en l'embrassant tendrement et longuement. Il était obligé. Euh, je ne comprends rien, ce pire Jérôme. Mais j'ai vraiment cru mourir. Regarde. « J'ai tout filmé. » Poursuit son, pas. son père en posant son caméscope devant elle. Sur le petit écran apparaît un afro-dragon. « Celui-ci c'est notre ange gardien. » Précise maman. Tout à coup, entre dans le champ de la caméra un autre cracheur de filet. « Celui-ci c'est ton ami. » Badaboum. C'est un cracheur de filet. Et il est déguisé au petit poil. Commence alors un étrange dialogue entre les deux monstres. Les deux cracheurs de filet. Les deux dragons cracheurs de filet. Voilà pourquoi Badaboum est revenu vous capturer pour prouver qu'il était bien un des leurs. Et il n'a pas pu vous parler car il était suivie par un autre gardien, notre ange gardien. Mais à leur retour, regarde, Padaboum suspend le filet à chaîne, un chêne et d'un coup, d'un seul, il gonfle ses joues, sa poitrine et crache un énorme filet sur le dragon gardien qui se retrouve emballé comme un gros jambon. « Mais, mais où est Badaboom maintenant ?» demande Jérôme. « Mais où est Badaboom ?» Après nous avoir délivré et ramené à la maison, il est aussitôt reparti. Il a dit qu'il revenait tout de suite. « Oui, » précise la mère de Jérôme. « Il était drôlement pressé et la même gardait son guidi. Déguisement de cracheur de filet. Je crois que je sais où il est allé. Effectivement, Jérémy n'a bien deviné. Aussi éclate-t-elle de rire. Quand elle aperçoit au bout de l'allée, Badaboum, En train d'accrocher aux chaînes des filets de Contenant Balourdo, Chasseur de dragons et tous les autres chasseurs. Un badaboum, heureux qui lance à sa copine, Jérôme. Dès qu'ils auront compris que je suis un dragon inoffensif, je ne suis pas un dragon horrible, comme ils disent. Je l'ai délivré. En attendant, s'exclame Jérôme, viens vite, mes parents ont décidé de t'adopter. « Youpi, hola !» hurle Badaboom tout à fait heureux en envoyant dans le ciel des gerbes de jus d'orange. Alors, au début, euh, les parents de Jérôme euh, ont cru que Badaboom est un monstre, est un cracheur du film. Mais non, euh, mais non, Badaboom c'est bien l'ami de Jérôme. Et elle a capturé des chasseurs de dragons. Elle est un type de inoffensif. Et elle fait cela pour pour prouver que pour prouver qu'elle était bien un des leurs. Un des leurs, ça veut dire un des cracheurs de filets. Et et la et les chasseurs de dragons qui sont méchants, comme l'exemple de Balordo. Voilà, la suite sera donc pas 106. <siffleuré>